Le renouvellement, c'est de la guérison. Guérir, c'est quand la vie a gagné sur la mort. Ce pas de la blague, c'est les peaux mortes qui s'en vont. On n'a pas la même peau. On change de peau. On mue. Comme les arbres. C'est saisonnier, c'est incontournable. On est un arbre, on est l'arbre de vie. Le printemps, c'est le commencement, hein, c'est le bélier. C'est une énergie martienne qui va vous propulser, propulser en avant.